Allez les amis, que la journée commence, c'est parti pour aller en livraison, ça y est, je me suis habillé, petites chaussures, petit short, des vardeurs, parce qu'il fait super beau, vous avez vu le ciel là Les commandes sont prêtes. Merci. Merci amis. Trop beau ma voiture Attends enlevé le truc papa L'arceau non Il y avait un Arceau avant Oui, la papa. oui la papa. La papa. Yeah. Yo les amis, je vous reprends que maintenant, parce que là je viens d'aller au sport, je ne vous ai pas filmé ma session de sport, je sais pas si ça vous intéresse que je filme euh, ce que je fais en muscu, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai plus de vidéos de sport, n'hésitez pas à me mettre en commentaire bah, que vous voulez voir euh, des vidéos plus sportives on va dire, là il est actuellement 17h30, j'ai rendez-vous à 17h30 à Philanthropique, je ne vais pas pouvoir aller me changer du coup, je vais juste prendre un t-shirt, aller à ma réunion et puis je vous retrouve ben, ce soir, c'est parti, let's go, wouhou, voilà les amis, on vient tout juste d'arriver, oh je suis quand même à il est 17h28 euh, Je vais juste changer mon t-shirt parce que je sens pas très bon Enfin si, ça va, je sens bon, enfin vous, vous pouvez pas sentir et tout mais on va se changer <rire> Il y a des gens qui passent et qui me regardent, ça fait trop bizarre Bonjour madame, j'ai pris un t-shirt de rechange En fait aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de rentrer à la maison entre mes courses, ce que j'avais à faire, mon sport et tout donc, euh, et ce soir, on a entraînement de taekwondo avec la team. Euh, je serai un peu en retard parce qu'en fait, là, ils vont commencer à 17h30. Et puis, euh, moi, je commence ma réunion et ensuite, je vais les rejoindre. Poil au sport Et voilà C'est parti, les amis Paré par Elise. Wow, c'est la quiche aux oignons! Coco tout le monde! Mmh. Elle, elle, elle. Mmh. Cha -cha. Mmh. Bonjour! Mmh. Je vais tester! Ça me filme moi, ah oui, ça filme pas assez ça! Ah, c'est très bon, Elise! Mmh. C'est quand même bon! Mmh. Mmh. Coucou! Ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Bon, moi je sais que de tourner comme ça. On joue dans ma pièce, c'est toi! Catches fire. This is Phoenix. Alors les amis, là ils sont en train d'apprendre à faire. C'est quoi, en fait tu fais quoi comme ça quand tu fais ça Alors là, moi je fais de la danse du feu. D'accord, danse Et avec ça c'est du couteau de feu en Ah ouais, et ton petit frère, ton aussi, petit frère il fait, il il aussi il apprend. Il apprend. D'accord. Mais Non mais ils sont carrément forts hein. Et là on va faire un TikTok et puis euh, c'est parti. Alors les amis, là il est actuellement le soir. Je sais pas il est quelle heure mais il doit être tard le soir. J'ai pas beaucoup beaucoup parlé aujourd'hui dans cette vidéo-là. J'ai plutôt euh, profité de passer euh, du temps avec euh, mes parents parce qu'ensuite ils vont aller sur Papara. Puis euh, je sais pas si vous avez eu ma nouvelle Incroyable, mon père il a tout rénové et tout. Ce soir j'aimerais partager avec vous euh, ma routine, my night routine. La routine que j'utilise pour euh, nettoyer mon visage. Tout d'abord, je vais attacher mes cheveux. Moi ouais, j'ai plus de couettes en fait. Si vous savez où je peux trouver des couettes, pas des élastiques mais genre des couettes noires, des trucs fins là. Ensuite, le premier produit que j'utilise s'agit de Saint-Yves Acne Control, celui au titruis C'est celui le vert qui permet en fait de contrôler l'acné parce que c'est fait à base de titrui. Et comme vous le savez, l'huile essentielle de titrui permet justement de contrôler tout ce qui est acné, les boutons. Celui-là, j'utilise parce que vous pouvez voir sur ma peau j'ai beaucoup d'imperfections, j'ai des boutons qui commencent à pousser parce que vous savez pourquoi Je mange mal en ce moment, je sais pas pourquoi voilà, c'est je mange beaucoup de burgers, de chocolat de biscuits et tout, il y a ma peau qui réagit à ce que je mange parce que souvent c'est le cas vous mettez euh, pas beaucoup, ça suffit euh, comme ça, vous allez nettoyer tout votre visage, vous évitez bien sûr le contour des yeux, je précise au niveau de mes joues des endroits où j'ai beaucoup de boutons qui est principalement ici, ce qui est génial c'est que ça n'assèche pas trop la peau voilà, une fois que j'ai mis je vais aller me rincer. Voilà les amis, ma peau est rincée. Mmh. En plus, ça sent super bon. Et on peut l'utiliser tous les jours. Ça permet de nettoyer très doucement en surface. Et pour aller plus en profondeur, je vais utiliser un exfoliant. Toujours de la marque de Saint-Yves qui est au bambou et qui permet aussi également de lutter contre l'acné. Ce sont des produits naturels non testés sur les animaux. Ce soir, c'est celui-là que je vais utiliser principalement à cause de mes boutons. Alors, on va le mettre ensemble. Hop, C'est parti. Mmh. Mmh, ça sent super bon en plus. Et en fait, j'ai remarqué que ces graines-là sont beaucoup plus douces que celles à l'abricot. Parce que d'habitude, j'utilise l'exfoliant à l'abricot. Mais comme là, spécialement, il y a ma peau qui n'est pas très très bien. Donc du coup, je vais utiliser un exfoliant un peu plus doux. Parce que celui de l'abricot, les noyaux d'abricot sont un peu plus épais. Et donc, c'est un peu plus agressif au niveau de mes boutons. Mais ici, celui-là, il est juste parfait. Et lorsque ben, j'aurai plus de boutons, je pourrai réutiliser l'autre exfoliant. Voilà, je laisse poser à peu près 3 minutes. On va nettoyer tout ça et ensuite on va passer à l'hydratation de la peau. Je vous ai déjà partagé euh, sur euh, mes stories Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. C'est Tedijanté. Là, voilà, vous cliquez juste là. C'est marqué Tedijanté. Je partage tous les jours des stories. Et puis euh, principalement, euh, ouais. mes night routine euh, hydratation. Donc euh, voilà. Allez, je vais aller avec tout ça. Hop, et voilà, le visage nettoyé, c'est parti les amis, en fait là je suis, vous êtes posé sur mon lit, et là je suis assis en fait par terre, assis par terre. Là je suis contre mon moyen Pour commencer, lorsque j'ai des boutons comme ça Enfin qui sont vraiment euh, visibles comme ça Personnellement j'utilise le Vix pour mettre sur mes boutons Je mets pas beaucoup, il faut mettre juste un tout petit peu parce que ça chante Et attention à ceux qui sont allergiques à ça Ne mettez pas sur votre visage parce que sinon ça va ça va vous gratter Mon grand-père lui il est un peu allergique au Vix Et moi ça marche super bien en fait Ça permet d'assécher les petits boutons Et après 2-3 euh, jours ben ça se calme Oh non j'ai un autre bouton qui pousse là regardez Oh là là Ouais parce qu'en ce moment je m'alimente pas très très bien Mais je, je vais le prendre dès demain matin je vais essayer de reprendre à bien manger et tout <rire> Il ne faut pas mettre à côté des yeux parce que ça chauffe Donc une fois que j'ai mis mon Vix Uniquement sur les boutons J'utilise un sérum de chez L'Occitane Mais je crois qu'il m'en reste plus euh... voilà. En fait il m'en reste plus parce que ce sérum là, il est juste incroyable En fait, il prépare votre visage à accueillir la crème hydratante que vous allez mettre Mais voilà, j'en ai plus Je suis désolé les amis, je ne pourrais pas tester Donc si jamais l'Occitane passe par là Alors je vais remplacer le sérum par celui-ci C'est pas une crème hydratante, c'est plus un fluide énergisant Je vais mettre juste deux sprays Ça suffit largement Je mets aussi sur les yeux Donc une fois que j'ai mis le fluide énergisant sur mon visage Je vais passer à l'avant-dernier produit Il s'agit d'un masque de nuit hydratant Voilà, c'est plus un masque de nuit nourrissant ce produit là il est quand même assez gras il permet vraiment de venir nourrir la peau Il m'en reste bientôt plus d'ailleurs Celui là je l'ai acheté à Tahiti Celui là c'est là où il y a les carreaux rouges en ville Je sais pas si tu vois C'est un peu comme une rue piétonne Donc j'en mets pas beaucoup hein. C'est un peu comme du beurre Je sais pas si tu vois C'est ma soeur qui me pique mes produits Donc du coup elle a tout consommé mes produits Même le sérum de chez L'Occitane C'est pratiquement tout utilisé C'est comme un masque Que vous laissez poser toute la nuit Et qui va permettre en fait de nourrir votre peau Et le lendemain quand vous vous levez Vous avez une peau vraiment euh, toute nourrie. Tout hydraté Celui-là aussi le masque de nuit Je le fais pas tous les soirs Parce que ma peau n'a pas aussi besoin d'être hyper euh, nourrie elle a plus besoin d'être hydratée parce que j'ai la peau hyper sèche. Et voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Et ensuite, je finis par les lèvres. Faut pas oublier les lèvres parce que mes lèvres, ça sèche super vite. J'utilise un baume à lèvres, un simple baume à lèvres. C'est celui que j'ai emprunté dans l'avion rt Tahiti Parce qu'en fait, j'ai pas de baume à lèvres. Donc, du coup, euh, j'utilise celui-là. En plus, ça sent le monde ou Voilà, en ce qui concerne le visage, pour le corps, je vais utiliser un produit de saint C'est un body lotion au coco. Ça permet d'hydrater le corps. Hop. Il ne faut pas oublier d'hydrater le cou, parce que souvent on hydrate le visage, mais il y a le cou qui est aussi important. Mais c'est pas celui-là mon préféré, mon préféré c'est celui à l'avocat. Mais l'avocat, je crois que c'est ma soeur, non c'est ma mère qui a pris. Du coup, moi je me retrouve avec le coco, mais bon, le coco ça va. Donc voilà les amis, j'ai fini avec ma routine euh, du soir, ma night routine. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De toute façon, la vidéo n'est pas encore finie, ce n'est que le commencement. On est en début de semaine, on est actuellement mardi, demain, mercredi. Alors, les amis, je vais faire euh, un petit tour euh, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. D'ailleurs, j'ai posté un nouveau TikTok les amis. N'oubliez pas d'aller voir mon dernier TikTok que j'ai fait, c'est euh, Teddy Jean toujours. Je vais dormir, je vais essayer de me coucher pas trop tard. Demain, grosse journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao. voilà, je viens tout juste de me réveiller, j'ai préparé ma petite citronnade Je pense que je commence à avoir mal un peu à la gorge Donc c'est à base de citron, de miel et de l'eau Et on va tester ça ensemble Ouais, j'ai un peu l'arbre bizarre parce que je viens tout juste de me réveiller Oh non, il y a ma paille qui est partie en dessous Ouais sinon c'est pas grave, je vais boire comme ça, allez D'ailleurs, j'ai même pas fait mon intro. Hey, Sam nice. j'espère que vous allez bien. Bien dans ce nouveau vlog, ça me fait vraiment super plaisir de vous reparler aujourd'hui. J'espère que vous avez bien dormi. Enfin, on s'est vu juste euh, il y a quelques secondes pour vous. Aujourd'hui, je sens que c'est une merveilleuse journée. C'est vraiment cool. Et puis, euh, je vais vous emmener avec moi tout le long de cette journée. J'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo-là où je filme toute la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Profitez de ce petit moment pour me mettre un petit commentaire, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et Ce matin, je vais aller euh, au sport. Ensuite, je vais aller en ville. Et puis, je vais vous emmener avec moi. Parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Mais on va la faire ensemble en tout cas Aujourd'hui les amis je vais aller au sport à vélo C'est un petit vélo de collection euh, de mon papa Qui a rénové et tout J'adore trop c'est super confortable Là il y a ma grand-mère qui est en train de faire du jardinage Mon grand-père est parti faire euh, quelques petites courses Pour euh, acheter des vis et tout <musique> Oh les amis Accident de route Et là c'est ma tête aussi oh là là. Donc les amis on n'est jamais filmé sur la route Les amis ne filmez jamais en conduisant un vélo parce que c'est super dangereux Regardez ce qu'on est là, en fait c'était quand même drôle C'est pas si drôle que ça Regardez moi ça Oh my god Comment je vais faire pour me soigner Ah regardez ça aussi oh. Blessure de guérir ça Ah ça chauffe on Chauffe trop fort, donc euh, comment je vais faire pour me soigner, les amis? Sinon, je vais essayer de demander une trousse de secours. Non, allez, j'essaie d'aller soigner, je vais aller mettre de l'eau et tout, et on va voir ce que ça va donner. C'est les risques du métier. J'ai cassé ma caméra là, il y a plein de cassures. Je sais pas si vous voyez, ah, ça fait mal.